Amen. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez soit Combien il est bon, notre Seigneur et notre Dieu, d'avoir accordé cette grâce de savoir que lui-même nous a dit, puisque je vis, vivrai aussi également. La grâce de pouvoir aussi savoir qu'il est ressuscité, qu'il est sorti du tombeau. Et il vit certainement et il manifeste aussi sa puissance et aussi son autorité sur toute chose. Nous lui sommes vraiment reconnaissants de cette grâce qu'il nous a accordé de pouvoir aussi voir. Et il s'est révélé lui-même à Jean sur l'île de Patmos pour lui apporter réellement la révélation afin que l'Église, qui est réellement son corps, qui est réellement son peuple, puisse avoir une assurance certaine de celui en qui ils ont réellement connu l'écrit aussi de tout leur cœur, parce qu'ils l'ont reçu, ils l'ont réellement reconnu qu'il est réellement le Dieu qui s'est manifesté dans la chair. Et là, il fallait effectivement que ce peuple puisse aussi voir que c'est Jésus qui était sur la terre qui a marché et qui leur avait fait comprendre que moi et le Père nous sommes un certainement ce n'était pas une illusion il était réellement le Dieu tout puissant manifesté dans la chair dans la forme d'un homme qui a vécu parce que ça pouvait être aussi comme les uns pouvaient le penser mais est-ce que c'est vrai est-ce que cela est-il vrai sur l'île de Patmos Là, il a eu à pouvoir révéler réellement aussi sa divinité et sa nature toute puissante pour démontrer qu'il est le créateur de toutes choses, Le donateur de tout don excellent, Amen. le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est Jésus-là qui a marché sur la terre, Amen. que les hommes ont méprisé, ont même craché sur lui. C'est celui qui a créé l'humanité tout entière. On a eu à pouvoir il démontrer effectivement qu'il est l'autorité suprême. C'est là que lorsque Jean a pu cela, c'était quelque chose qui, qui a eu temps qu'il a, qu il a régalé, il dit, Oh mais il a perdu toute la force il a vu dans son autorité en tant que ce Dieu lorsqu'il dit une chose, Amen. la chose doit arriver, Amen. quand il ordonne elle doit exister c'est dans ce Dieu que nous devons placer totalement notre foi et notre confiance, peu importe ce que le monde peut être peu importe ce que les situations lesquelles nous pouvons traverser mais nous voulons vraiment avoir confiance et effectivement parce que il est ce Dieu qui change le cours de l'histoire. Et le grâce ce matin de pouvoir savoir que c'est Dieu de la Bible qui s'est révélé à Jean et qui a lui a montré effectivement les choses à pouvoir venir. effectivement, il est ce Dieu que nous servons aussi dans ce temps où nous vivons, Amen. parce qu'il est venu aussi dans ce temps pour ouvrir aussi les sauts qui étaient aussi fermés, pour que nous puissions aussi avoir accès aux choses qui nous concernent aussi dans les temps dans lesquels nous vivons, en fait que nous sachons. Votre mes, mes frère, hein, c'est merveilleux de pouvoir voir l'écriture qu'il qu a lu tout à l'heure, dans des livres, soit dans le livre qu'il a lu, soit dans Luc, soit, soit, soit, soit dans les Hébreux aussi. Hein, et, et regardez bien cela, c'est si est merveilleux, cela. Dans le livre des Hébreux, je crois qu'il a lu les Hébreux au chapitre 6. Je voudrais juste le dire cela et, et que nous puissions voir quelque chose là ensemble. Hébreux au chapitre 6. Je crois que c'est verset... Il a, il a, il a fait, être matrimé, verset 7, verset 7 et L'Écriture dit, Hébreux 7 à 8, il dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction des dieux. Amen. Amen. Lorsque l'herbe est en fait, lorsque la semence qui est mise dans la terre, d'abord comme la Bible le dit ici, hein, nous lisons encore, dit que lorsque une terre est abrévée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à celle pour qui elle est cultivée, c'est que dans cette terre, en réalité, il y a donc une semence qui avait été placée. Et lorsque maintenant la pluie elle tombe sur cette terre, et que la terre maintenant est humidifiée, à ce moment-là aussi, la semence qui est à l'intérieur, elle, elle doit aussi pourrir, elle doit sortir, elle doit réellement donner maintenant vie et sortir. Regardez ce que l'écriture dit effectivement, lorsqu'elle produit une herbe qui est utile. C'est-à-dire que, c'est qu'elle donne, quand on parle d'une herbe qui est utile, qu'est-ce que cela veut dire en fait? Vous mon frère et ma soeur, lorsque vous allez dans un champ, vous trouvez les chardons. Parce que quand on parle de chardons, effectivement, peut-être que beaucoup d'hommes ne comprennent pas tellement les chardons. Prenez l'exemple, effectivement. Vous trouvez, effectivement, dans, dans, dans, dans, dans, dans votre chambre, vous, de l'herbe comme du gazon. Vous connaissez les gazons, vous Est-ce que vous connaissez les gazons Qui ne connaît pas les gazons Ah oui. Ah oui. que tu oublies. Les gazons, c'est l'herbe verte qu'on trouve dans nos jardins, qu'on tombe. Là. La pelouse, vous voyez cette herbe-là qui est vert là, on passe la tondeuse comme ça. Vous voyez ça Bon, en fait, c'est ces l'herbe qui pousse dans la terre comme ça pour que quand on regarde les jardins, c'est vert. Vous voyez maintenant Bon, parce que je dis effectivement, je ne sais pas moi des. Je ne sais pas quelle quel herbe je peux donner comme exemple, Oh, prénom, prénom, je ne sais pas, pas Bon, je resterai sur, sur les gazons. Mais personne parmi vous même si on a des gazons dans notre jardin, est-ce que quelqu'un ici mange des gazons cest dire on appelle nous, je Il n'y a personne qui mange des gazons. Je ne sais pas s'il y a des gens qui mangent des gazons. Moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un manger les gazons. Je n'ai pas encore vu ça. Mais qu'est-ce qui se passe Lorsque vous allez dans votre jardin, vous plantez effectivement à la semence des, des, des, des salades. Par exemple, là, la salade que tout le monde connaît. Qu'est-ce qui se passe La salade, elle doit coucher quand elle pousse, à quoi elle sert À quoi sert la salade lorsqu'elle pousse Lorsque la salade pousse, elle sert à quoi À pouvoir te satisfaire toi. Parce qu'elle est là, elle sort pour qu'elle soit mangée par quelqu'un. Elle sort là pas simplement pour qu'elle soit regardée des yeux, mais qu'elle soit mangée. Donc, elle est utile pour quelqu'un d'autre. Donc, à ce moment-là, il dit, mais cette terre-là, elle est utile. Pour celui qui est puis elle participe à la bénédiction de Dieu. Lorsque ta vie à toi, mon frère et ma soeur, elle édifie les autres. Et qu'elle est simplement sur la tête, tu ne vis pas pour toi-même. Tu vis pour les autres, tu es dans le programme de Dieu. Amen. C'est sûr et certain. Parce que c'est cela effectivement le programme que Dieu a établi. Donc... Et lui, elle participe à la bénédiction. Donc, elle est donc dans le programme parce qu'elle est utile, parce que Dieu a voulu que l'herbe puisse nous permettre de voir manger et vivre. Notre Dieu est vraiment merveilleux dans sa façon de faire les choses et il nous instruit pour notre bien, pour que nous puissions avoir l'assurance ce jour-là. Vous savez, je pense que chacun de nous est conscient d'une chose, ce que la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. La foi est une certitude, est une réalité, ce n'est pas une illusion ou quelque chose d'impalpable en fait. Elle, elle nous est donnée pour que nous puissions avoir la certitude et la réalité dans le choses de Dieu. C'est-à-dire que toi, en tant que croyant, il est absolument nécessaire que tu puisses arriver à pouvoir te poser la question. C'est nécessaire cela, frère Est-ce que réellement je suis sauvé? La question du salut est une question très importante pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour tout un chacun de nous tous. Nous devons nous poser la question, est-ce que réellement je suis sauvé? Comment est-ce que je peux être sûr, les intents, que je suis réellement sauvé Est-ce que ce n'est pas une illusion que j'ai effectivement en moi-même Comment est-ce que je peux être sûr aujourd'hui que, oui, si je fermais les yeux, je ne serais pas avec les damnés de l'autre côté, mais je serais avec les bienheureux de l'autre côté. La Bible nous dit une chose, que la foi que Dieu nous a donnée, est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour être sûr qu'on est sauvé, frère et soeur, il faut d'abord qu'en dedans de vous, vous puissiez avoir la chose qui vous donne réellement l'assurance en question. C'est quoi cette chose, vos Vous savez que même l'Écriture va tellement si loin et qui nous dit, nous l'avons parlé ici avec vous, on va dire, ça' pris maître dans 1 Corinthiens, chapitre 12, je pense, que c'est pas cette carte et Nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Mais qui n'a jamais prononcé que Jésus est Seigneur Par tout hein, le monde, endroits, beaucoup de gens peuvent le prononcer, vous savez aussi. Chacun peut arriver à pouvoir le dire, parce que pourquoi Il a entendu cela qu'on lui a répété par quelqu'un d'autre. Parce qu'on en parle, parce qu'on le lit, parce qu'on l'écoute. Il peut aussi le répéter aussi comme cela, comme l'autre, effectivement. Mais cela, effectivement, l'assurance que vraiment, il est vraiment le Seigneur. Ici, les Saintes Écritures disent que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc pour que toi, tu puisses vraiment réaliser qu'il est vraiment le Seigneur, il faut que le Saint-Esprit prenne place. C'est la Bible dit. Oui. par rapport avec la foi aussi. Mais, frères et sœurs, sur, sur cette terre où nous sommes, il y a un esprit aussi immense, aussi grand, que vous savez tous, l'esprit de la religion. C'est pourquoi on voit effectivement les loges à gauche à droite, protestants, baptistes catholiques, presbytériens, tout ce qu'on peut trouver. Chacun s'identifie selon sa religion. Ce n'est pas les faits s'asseoir dans une église, dans une assemblée, qu'on dit, oui, je suis vraiment un chrétien sauvé. Parce que les catholiques diront la même chose, les protestants diront la même chose. Mais chacun d'eux a une ligne, effectivement, dans sa religion. Chacun se à sa religion. Mais une religion n'a jamais sauvé personne. Précieux, frères et sœurs. Un jour, la mort te frappera mon frère. Il faut que, dès maintenant, tu sois sûr où est-ce que tu vas aller, quelle est donc ta destination. Lorsque tu joues, effectivement... Avec les choix, tu n'es pas très sincère. Toujours avec ta propre destination, toi-même. Ça n'a jamais été un groupe d'église que Dieu va apporter. Non. Dieu est toujours avec des individus. Dans chaque groupement, effectivement, quand Dieu parle, ce n'est pas au groupe que Dieu parle. Il parle à un individu. Un individu, c'est toi. Quand tu viens dans un lieu où la parole de Dieu est prêchée, ne considère pas celui qui est à ta gauche ni à ta droite. Ou effectivement le mouvement qui est effectivement. Non. La chose qui est plus importante pour toi, c'est de pouvoir te regarder toi en face de la parole de Dieu. Qu'est-ce que... Parce que le salut est vraiment individuel. On ne le répétera jamais ainsi. La question de pouvoir savoir de celle-ci, est-ce que je suis vraiment sauvé? Parce que la Bible nous dit Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. N'est-ce pas vrai Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur, si c'est par le Saint-Esprit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé. Vous savez, frère, nous répétons, Jésus, Jésus. Souvenez-vous encore, frères et sœurs, pour l'amour de Dieu, votre attention qu'on se matin il y avait les sept fils de Séva, dans le Seigneur d'Écriture, je crois que c'était comme ça. Ces hommes ont pu voir, effectivement, ils ont observé Paul, comment il faisait, comment il servait Dieu. Et puis, ils sont allés, vous connaissez cela, ils sont allés vers un quelqu'un qui était possédé par des démons. Et puis il dit, au nom de Jésus que Paul prêche, ils ont prononcé bien le nom du Seigneur Jésus, non Jésus est son nom, n'est-ce pas vrai mais, oui, oui. au nom de Jésus que Paul prêche Ils n'ont pas dit au nom de Paul. Ah. Je dis, mais, de... au nom de Jésus que Paul prêche Parce que Paul prêche sur Jésus. vrai non Amen. Fais attention, mon frère et ma soeur, c'est important. C'est vrai, ça. Ils ont dit bien, au nom de Jésus que Paul prêche. Tu vas se dire, mais, au nom de Jésus que William Allan prêche. Vous suivez cela Il a apprécié les Jésus de la vie. Oui. Paul a prêché les Jésus oui. Parce que vous souvenez, frère Branham, de l'autre côté, effectivement, de la d'eau, quand on lui a dit effectivement, tu seras jugé. Il dit, Paul sera jugé. Et il dit, là, je lui dis, mais oui, certainement, Paul sera jugé. Je vois ce qu'il a prêché. Il dit, mais si ceux qui ont cru ce que Paul a prêché ont été achetés entre, le mien en sortie pourquoi Parce que je prêchais comme Paul a prêché. Oui. Paul l'a dit, effectivement, il a dit, mais je vous ai enseigné comme je l'ai aussi reçu, que Jésus. Alors, oui. pour prêcher, c'est selon les Écritures. Amen. Donc il a prêché les Jésus des Écritures. N'est-ce oui. pas vrai Amen. Hmm. Ah oui, on peut bien acheter les brochures et, comme cela. Au nom de Jésus que Paul prêche. Ah, vous savez, c'est comme cela qu'ils ont dit, non oui. Vous l'avez dit, non oui. Oui. Est-ce que vous l'avez dit? Amen. Bon. Évidemment, vous savez ce qui s'est passé? C'est que les démons qui étaient dans cet homme-là se sont tournés vers ces gens-là. Je dit, mais... Mais Paul, nous connaissons Paul. Mm. Jésus, nous le connaissons. Et vous? Mm. Et vous? Qui êtes-vous? Oh oui, mais, Seigneur, tu sais, quand le prophète est venu, j'ai cru au prophète. Ce n'est pas au prophète qu'il faut croire. oui, ce n'était pas au prophète qu'il faut croire. Mais c'était à celui dont le prophète a parlé. Amen. Amen. Oui, c'est ce que Pierre n'a pas cessé de pouvoir parler. Il dit, il lui. vous vous souvenez encore dans les scènes d'écriture, je crois que c'est dans le livre des actes, effectivement. Regardez très bien cela. Dans le livre des actes, je suis pour je crois, c'est oui. Le de Moïse dit à nos pères, le Seigneur, votre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont, annoncé, ont aussi annoncé ces jours-là. Amen. Donc, tous ces prophètes-là, ils ont annoncé la personne qui devait venir. C'est vrai, non? Amen. Et vous pouvez réaliser comment les démons se sont réellement tournés vers ces hommes-là, à qu'ils avaient ce nom-là dans leur bouche en parlant, en disant Au nom de Jésus, que Paul prêche, nous vous chassons. Malgré qu'ils avaient ça dans leur bouche, effectivement, frère, réfléchissez à cela, mon frère et ma soeur. Les démons se sont tournés contre eux. Ils les ont réellement frappés, et vous savez comment ça les a terminés, sans vêtements, ils ont fouillé. La question est celle-ci, mon frère et ma soeur. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec ces hommes-là, par rapport à ce qui, avec l'homme qui était possédé et les noms qu'ils ont prononcés Quelle relation il y avait il avait simplement une connaissance mentale. La Bible dit, résistez à Satan d'une foi ferme. Ce que vous savez, votre position, si tu n'es pas sûr de ce Jésus, Satan jouera certainement avec toi. Si ta foi n'est pas vraiment une fois ferme dans les choses qui concernent Dieu, tu n'as pas la mon oh, frère et ma soeur, tu peux chanter, tu peux sauter, tu peux danser le jour où tu mourras. Les démons vont se réjouir. C'est nécessaire, frère et soeur, que nous puissions nous examiner, être sérieux envers nous-mêmes. Nous puissions réellement... Supplier que le Seigneur, notre Dieu, nous ouvre les yeux et que nous puissions vraiment aussi voir notre condition et notre état. Souvent, nous nous embellissons nous-mêmes beaucoup. Nous nous faisons beaucoup trop beau nous-mêmes. Effectivement, nous nous passons à, à un niveau tellement aussi élevé spirituellement, mais nous réalisons pas, effectivement, que vous savez, cela que le Seigneur Jésus dit dans les saintes écritures. Il dit une chose ici, je crois, dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse au chapitre, 3, je crois, chapitre 3. Oui, je crois, chapitre 3, verset 14, je pense que cela. Regardez très bien. Il est dit cela, l'Apocalypse. Il mmh. dit ceci. Verset 3, verset 15. Il dit mmh. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puis-tu être froid ou bouillant bien ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17, il dit ceci. Voilà comment elle s'est regardée. Et je possède tout, j'ai la connaissance, je sais ce que je dois. faire, qu'est-ce qu'on arrive à voir? Elle s'est assemblée elle même de telle sorte qu'elle se voyait déjà tellement au ciel. Regardez bien, il, me, il me dit, mais parce que tu dis, parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, mais mon frère, qu'est-ce que toi tu peux encore me dire, moi En ce qui concerne le message, je connais, en ce qui concerne la Bible, je connais, en ce qui concerne le Seigneur, je, je connais, je connais, je connais. Donc en tout cas, ce que moi j'attends, je suis certainement l'épouse de Christ, et puis même, je s'en même en mettant les grandes ailes comme étant, je suis même l'aigle. Si vient aujourd'hui, il est je me suis enrichi, je me suis enrichi, j'ai absolument besoin de rien. Et maintenant, le Seigneur qui lui regarde, parce que nous voulons qu'il puisse poser ses regards sur nous. Nous voulons qu'il nous accorde. Tenez, mon frère et ma soeur, il faut que chacun de nous se tienne sincèrement devant le Seigneur. Votre frère l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans un temps qu'on appelle le temps de la grâce. Où oh, le Seigneur, notre Dieu, aujourd'hui encore, encore nous ramener dans sa capacité avant de nous positionner les choses justes avec lui et aussi de pouvoir aussi expérimenter les choses vraies dans les scènes écritures. Mais pour cela, il faut qu'on soit sincère. Que chacun se tienne sincèrement devant lui, Seigneur, dévoile-moi ce que je suis. Accorde-moi la grâce, va savoir où j'en suis. Peut-être que je me trompe en me mettant pro de phares à gauche et à droite. Parce que, comme une femme qui se maquille, effectivement, qui se met les phares, qu'est-ce qui se passe, effectivement Il se cache devant sa véritable nature. Parce qu'on pense que tous les phares, comme sur les visages, effectivement, avec les peintures, ça fait que tu es belle. Mais en réalité, tu n'es pas belle pour cela. Tu cherches à pouvoir avoir l'image de quelqu'un d'autre. Tu présentes quelqu'un d'autre. Ton véritable toi est sans peinture. C'est ça que Dieu veut te montrer, toi. Tu, tu fouilles cela. C'est comme ça les, les, les, les, les femmes, comme vous savez, les, les, les, les femmes ou les jeunes filles, je ne sais pas moi, dans le monde, ils dit, je ne je peux, peux pas sortir sans maquillage. Le matin, tu vas chez elle, tu sonnes pour lui dire bonjour. Oh, attendez, écoute à la fin de mettre. Ah, Il ne me faut pas qu'il me voit ébourrifé. Il a mettre la petite Ah, en fait, on te présente une autre image. Quand tu réfléchis sincèrement, tu n'es pas vrai. Parce que ce que tu présentes, c'est une fausseté en fait. Or Dieu veut te montrer ta propre réalité. Pour que tu saches ce que tu es, ce qui te manque. Amen. Pourquoi tu caché? C'est pourquoi, tiens-toi dans sa prédit. Seigneur, s'il faut me mettre à nu, je te veux, comme tu l'as fait avec elle dans les gens, lorsqu'ils doivent y avoir péché. Effectivement, tu les as, puisqu'ils ont voulu faire la faits comme tu les mets, Toi, tu les as dénudés. Tu leur as montré effectivement que voilà ce que vous avez à chercher. La suite est là. Maintenant, voilà ce que moi je veux faire pour vous. Fais-le aussi pour moi. Amen. Je veux savoir où j'en suis, mon Dieu. Est-ce que je suis un religieux Ou je suis un fils ou une fille d'abraham? Mon frère et ma soeur, s'il y a un temps où il faut être très sincère, c'est maintenant. Amen. Amen. Ça ne sert à rien de jouer à l'église, mon frère et ma soeur. Ça ne sert à rien de jouer à un soi-disant croyant. Parce que tu es capable de changer ta nature. Amen. Et pour que Dieu le fasse, il faut que tu sois vrai. Amen. Viens à lui tel que tu es. Simplement, notre frère l'a dit en compte. Alors ici, il, est fait, il dit effectivement, il me dit, mais toi quand tu te réellement bafadé, je te dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien, tout ça là-dedans. Il dit, mais quand je te montre, je te vois dans ta réalité à toi. Il dit, mais tu ne sais pas. Que tu es vraiment malheureuse, avant nue. Et pourtant, tu, tu te dis, oh, je suis bien, bien couvert. Et, et là, je suis, oh là là, qu'est-ce qu'on peut même me dire? Je connais tout, des prières avec les sermes, les, les sauts, les, les, les révélations, ceci et cela. Parce que depuis mon enfance, on m'a toujours enseigné, C'est toujours là-dedans. Or, oh, personne ne peut t'enseigner la révélation. Même pas le prophète. La révélation vient toujours des dieux. C'est pourquoi chaque croyant, chaque fils, il faut qu'il se tienne dans la présence du Seigneur et que le Seigneur se révèle à lui. Parce que c'est une relation entre toi et Dieu, pas entre toi et les pasteurs, ou entre toi et l'apôtre, ou entre toi et les prophètes. Non Prophète est un homme, pasteur est un homme, apôtre est un homme. Donc tout cela sont des hommes. Amen. Que Dieu a envoyé à l'église pour vous conduire à voir l'essentiel. Amen. Amen. Ils ne sont pas vos absolus. Nous n'avons qu'un seul absolu. C'est -ce lui. Amen. Sans parole. Amen. La Bible dit clairement que, que tout homme. Amen. Pasteur, évangéliste, prophète, docteur, ainsi de suite, ainsi de suite, Amen. il dit que tous, tous, tous, Amen. tout homme. Amen soit connu pour moi Amen. Amen. Mais que Dieu soit connu pour vrai. Donc, chaque ministère doit s'aligner sur ces dieux en question. Amen. Parce qu'il est le seul qui est vrai. Pour que nous soyons vrais, il faut qu'on s'aligne effectivement sur lui. Amen. Alors, lui maintenant prenant la, le contrôle, alors à ce moment-là, nous, nous avons la certitude de ce que nous sommes dans la voie et nous marchons. Pourquoi Parce que tout ce que nous sommes, nous attire toujours à lui. Et ça, c'est absolument nécessaire de ce que, au plus profond le cœur de chacun, frère et sœurs, la plupart du temps, on regarde son voisin, on regarde sa voisine. frère ce n'est pas le voisin ou la voisine qui compte, c'est toi en fait. Quelle est donc ta part avec Dieu aujourd'hui? Où est-ce que tu en es avec Dieu aujourd'hui? Toi mon frère, toi ma sœur. Qu'en est-il Ton propre salut, en effet, par rapport... Parce qu'il y a une chose qui est certaine. Vous pouvez ne pas la croire. Vous pouvez douter de cela et, et penser comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais ceci est tellement sûr et certain. Ce que la Bible dit que le Ciel, le Ciel, c'est la terre d'apaisant. Que tu le veuilles ou pas, que tu le crois comme tu le veux, comme tu penses, ou ne pas le croire. Dieu ne va pas se mettre à genoux devant toi. Il a un programme qui le regarde, mon frère. Soit tu es dans ce programme, ou tu es en dehors de ce programme, il ne va pas te supplier. Mais dis-moi, le cieux et la terre t'a présent. Ils sont gardés pour la fête. Non, mon frère, pour le feu. Qu'est-ce que les monde peut faire aujourd'hui, mon frère et ma soeur Avec la science, avec tout ce qui peut arriver à avoir, effectivement, toutes ces choses vont passer par le feu. Ils ont tellement de moyens scientifiques et non. Les satellites qui contrôlent tellement toutes choses, effectivement, sur la Terre, effectivement, comment ils ont ils voient, comme vous savez, maintenant, vous-même, être loin, vous voyez votre maison, vous allez tout voir. N'est-ce pas vrai La science est arrivée à un point tellement aussi élevé, ils sont contents, ils sont heureux. Mais lorsque le tsunami s'élève, l'eau. Je n'ai pas vu la puissance de la science pour arrêter le tsunami. Ça, c'est simplement un petit mouvement des dieux comme ça. Quand le vent vient, comme on fait, ici Catarina là-bas, effectivement, qui peut stopper ces vents Quel instrument Des bombes atomiques Dans la puissance intellectuelle Et où et Tout homme devient néant C'est sûr et certain, mon frère. Que pouvez-vous faire il montre qu'il a l'autorité sur toute chose. Il suffit qu'il dise Mon frère et ma soeur, le catastrophe attend cette Vous pouvez en douter, mais je peux vous le prouver. Vous le savez, il de toute façon dans les scènes d'Écriture. Mm -hmm. Trois étapes, comme vous le savez Justification, Sanctification et Baptême du Saint-Esprit. Vous le savez tous, non Par lesquelles Dieu rachète l'homme. Mm -hmm. Vous savez cela, non C'est pourquoi c'est très important, cela. Par la fois, Justification. Sanctification par la parole de Dieu, les sentiers pour la Et puis les baptêmes du Saint-Esprit, l'homme est complet. De mm -hmm. la même manière que Dieu l'a fait pour l'homme, il est fait aussi pour acheter aussi la terre. Amen. Vous savez que dans la preuve, chapitre 10, effectivement, la Bible dit qu'il fait quoi Un pied sur la terre et sur la mer. Amen. Il y avait un petit livre ouvert, il éva la main au ciel, il évendique le ce qui était en lui. Amen. Eh bien, non Amen. Il est le propriétaire de toutes choses. Il dit, tu as racheté, mais parce qu'il met par ton sang. Amen. Amen. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, frère oui. Pour le rachat de la terre, l'eau est venue par Noé. Hein? Au oui. temps de Noé. Là, par une chose, mais c'est une fusion du bâtiment. Oui. Il a été suspendu entre ciel et terre. Il a laissé son sang au pour cet été aussi pour cette terre aussi. Maintenant, qu'est-ce que la terre attend fait Feu. Amen. Ça ne peut pas manquer. Mm. Ça doit. Mm. La vie, le ciel de la terre, ils passeront avec fracas. Mm. Les éléments embrasés se dissoudront. Faire et soeur, vous l'entendez faire, mais ces choses se passeront. Mm. Vie, il avait dit que toutes ces choses doivent se dissoudre. Mm. Comment allez vous où être, effectivement Il ne parlé pas la conduite, la CDD pour atteindre la de ces jours-là. Il parce qu'il faut que votre conduite soit différente pour échapper à ça. Et vous le croyez ou pas, que vous soyez docteur de vous-même, sage, intelligent, grand connaisseur de tout. Il dit, mais ne sais-tu pas Il dit, observe-toi. C'est bien, tu sais citer que le 28 novembre, tu sais 1963, tu sais tout citer, tu sais tout connaître, effectivement, oui, les prophètes. Et quand tu parles des prophètes, c'est comme une dévotion. Et il y en a de ceux, il y en a de ceux. J'ai parcouru les pays, beaucoup de pays. Je me souviens quand j'étais en à, à, à, à Afrique du Sud. Je prêchais la porte. Je me ce matin, d'abord, je me suis envoyé, je suis avec mon frère. Un qui dit, frère, non, je ne vais pas attendre cette émanage, mais que témoignage. Le Seigneur fait des grandes choses aux frères. Il était moi. Hein. C'était extraordinaire. Alors, je suis arrivé dans, un, dans une ville. Là, c'était à l'université. À l'université, là. Je crois que j'ai oublié le, le mot de la vie, effectivement. C'était à l'auditoire. Il y avait des, des étudiants qui étaient là, qui étaient venus, effectivement. Et alors, je commençais à prêcher la parole de Dieu. Et alors, là, c'était vraiment. Dieu agissait d'une manière assez extraordinaire. Le cœur et les âmes sautaient des joies. Et alors, des saints d'esprit conduits à pouvoir dire c'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce dit? dit, mais lorsque la parole de Dieu est prêchée, ceux qui sont prédestinés à Dieu, effectivement, ils reconnaissent ce que Dieu fait, ils ne prennent pas. Mais il y en a de ceux qui sont là, même dans la congrégation, il dit, mais. Quand on n'a pas cité le prophète a dit que William Branham était tellement de Dieu, vous n'entendez même pas, vous les voyez là tellement comme ça. Mais c'est dans le m'a conduit, moi a dit le Dieu lui a envoyé un prophète puissant, Alléluia J'ai dit Dieu est la parole. <rire> voilà le problème, mon frère et ma soeur. On ne croit pas à la parole de Dieu. C'est un esprit d'idolâtrie, un esprit de fanatisme pour montrer qu'on croit. Ça, ce n'est pas croire le message le message, c'est la parole de Dieu révélée pour ce temps. Amen. Amen. Amen. Oui, le Seigneur, notre Dieu, nous a la grâce parce que vous allez dire, oh, oui, oui, il parle jamais de message parce que pourquoi est-ce qu'on dit qu'il ne parle pas, de, mais parce qu'ici parle le prophète, ici parle prophète, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. Même ce que les gens ne connaissent pas ce que c'est que nous disons. Le problème, c'est <rire> je ne pourrais pas juste. Le prophète a dit, je posais la question, mais qu'est-ce que le prophète a dit Parce qu'on veut que le prophète a dit. Mais qu'est-ce que le prophète a dit Vous savez ce que le prophète a dit Le prophète a dit, qu'est-ce que le prophète a dit Est-ce que vous savez, frère si cette Bible n'existait pas, les prophètes n'allaient même pas être là. Amen. Quelle serait l'importance de cet homme J'ai toujours dit, je me suis posé la question, mais mon frère, ma soeur, qui parmi vous tous ici aurait cru au ministère de William Branham comme étant le messager de cet âge ici et qu'il est élu est, est, est les prophètes pour ces temps-ci, si cela n'était pas et dans la sainteté J'aurais cru Moi le premier, je n'aurais pas cru. Pourquoi j'ai cru? Parce que c'était qui? Voici, je vous enverrai Élie le prophète. N'est-ce <coughs> pas vrai? Amen. Donc notre foi n'est pas basée dans l'homme ce qu'il dit, mais dans ce qu'il dit qui est conforme à ça. C'est là l'erreur de tous les bras C'est là l'erreur de tous les bras de mystère, effectivement, et qu'on sort ainsi de suite. Ils ont placé la confiance dans l'homme et plutôt placer la confiance dans ce que l'homme leur disait de pouvoir croire. Ouais. Mais parfois, vous savez, quand Dieu nous parle, il parle vraiment à ses élus. Les autres ont difficile de pouvoir comprendre le langage de Dieu. On peut entendre, mais c'est toujours très difficile genre j'ai eu à pouvoir aussi moi montrer une photo là, <rire> il se marie avec la photo de en fait pour montrer qu'il croit vraiment au message 100% et que vous vous êtes vraiment en dehors du message, la photo de William Branham ici il prie William Branham, il mange, vous savez quand je suis parti j'ai vécu des choses extraordinaires là, hein. j'étais reçu dans un endroit puis je suis rentré puis après je suis dit oh, au frère, au frère, c'est si, effectivement. J'ai un sortir, on me suit avec les coffrets parce que je n'avais pas demandé ça. On me suit avec les coffrets en question. Oh J'ai dit, gloire à Dieu. dit, oh, c'est pour vous, frère. Vous êtes venus, nous avons, eh, voilà, la joie, non, non, non, non, je Et puis, je prends le coffret. J'ouvre le coffret. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans le coffret <rire> Billy Oui Billy, c'est, moi, j'ai une boucle de ceinture un peu bizarre, mais. Là, c'est un bouquet de ceinture ici, comme ça, écrit Bill Bill, Bill. Bill. Bill, Bill, Bill. Et puis, regardez là-bas, regardez là, ce qui vient se passer. Vous savez, ce même jour-là, <coughs> avec cette valise-là, on en la tellement d'eux. Et puis, on s'est promis, je devais manger quelque part. On est monté dans un endroit comme. Face au faux des endroits on fait comme le, comme le, le McDonald's ici. Hein. Bon, alors on est monté là, je dirais, avec, avec deux ou trois frères, je vais manger avec eux. Bon, parce que je vois, le problème, c'est qu'il y a des choses qui ne mangent pas. On arrive là, on s'inscrit mes frères oui c'était en fait de poulet, oui. on a passé comment de poulet grillé, on était assis, et puis la valise était dessus. et puis le frère qui est venu me voir, je les voyais tellement, parce qu'on m'a fait casser cette valise, d'abord je ne vais même pas tout raconter, ah. non seulement j'avais les boucles, parce que vous allez me voir ici avec une grosse ceinture noire, avec ici la boucle, le gros la bille, je le mettrais comme ça, Vous est le problème c'est bille, bille, bille, c'est les prophètes, et en plus de ça, à l'intérieur, J'ouvrais là, bien classé, j'aurais pu vous l'amener, ça faisait un cadeau là-bas. À côté, il y avait un passeport qui était moi, le passeport, le passeport de Bill Branham, avec tous les visas qui étaient à l'intérieur, à côté encore. Non seulement cela, là vous allez entendre que votre frère a été arrêté à l'aéroport de l'autre côté là-bas, et qu'il n'est pas revenu, vous mais qu'est-ce qui s'est passé à notre frère Dans la valise qu'on m'a donné là, qu'est-ce qu'il y avait Vous avez quoi la balle de revolver de Bill, la grosse là, le calibre gros, elle était là dedans. J'ai dit, mais mon frère, à la prends, on enfin ne croit que je suis, je n'ai pas cité les noms, que je monte à l'avion avec ça dedans. Oui, la balle était là dedans. Et alors quoi, en plus de cela, vous savez que notre bien-aimé frère mes péchés, Et tous les moucherons là qu'ils utilisaient pour la pêche étaient là dedans. Non seulement cela, dans l'appartement où il priait et que l'ange était apparu. On a coupé les petits bois là, effectivement. Tous. Donc moi ici, je venais ici. Mon bureau ne voudrait pas rentrer. Parce que d'abord, il y avait une petite dalle devant. Frère soeur, je ne vous raconte pas des histoires. Et alors, arrivé au restaurant, je ainsi évidemment, la police était là. Et je ne sais pas comment c'est passé. On voit simplement un jeune homme qui se lève là, qui vient à notre table. Il dit que Dieu vous bénisse. Je dis, Venez aussi. Il dit, vous êtes des frères, non Je dis, oui, oui, oui. Il dit, oui, oui, oui, vous un vous message, vous croyez ça, je en anglais, donc voilà, Il dit, oui, oui, ça, il n'y a pas, il y, y, y, y, y a oh, on dit, moi aussi, alors dit, allez, allez, il dit, moi aussi, regardez. Regardez, regardez je dis, qu'est-ce que je dire Regardez ici, frère. Et regardez, regardé, puis là, était là. C'est la vérité que je vous raconte. J'ai vécu cela, mon frère et ma soeur. Donc, voyez jusqu'à quel point on peut arriver. C'est vrai est censé pouvoir aimer, et j'aime beaucoup notre précieux frère, je le réponds, vous savez ça. Que Dieu accorde la grâce à frères, à nos soeurs, de pouvoir réellement reconnaître ce que Dieu a fait au travers de cet homme, mais pas ben, ce qui les hommes veulent faire avec l'homme. Et que nous puissions Et sinon, comme la Bible dit, dis, dis, mais, il dit, mais ne sais-tu pas, Apocalypse pourquoi? Il dit, mais ne sais-tu pas, verset 17, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu en fait. Malgré tout ce que tu peux même te mettre tout autour de toi, pour moi, ça nous vaut absolument. Notre frère a lu tout à l'heure dans le psaume au chapitre 51. Qu'est-ce que David disait Il dit Ma mère à moi m'a conçu dans l'uniquité. Il dit Seigneur, ça c'était la foule, je les confesse. Et j'ai dit clairement c'est la vérité à mon frère, mon Seigneur, parce que je suis venu dans ce monde confessant des mensonges. Rien n'est bon à moi. Voilà un homme qui reconnaît son état. Tu ne le caches pas, Seigneur. Je dis, je suis mauvais. Je dis, mais voici. Mais, surtout toi, tu es... Regarde bien le psaume 51. Psaume 51. Merci. C'est dit. Si je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Vous suivez Le verset 8 dit Mais toi, ce que tu veux, ce que tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Sois vrai. Là, m'a sincère et toi, effectivement, tu veux que vraiment, que je me tienne comme toi, tu veux, parce que tu veux que dans le fond, c'est un fond de mon cœur. Qui n'est pas la dépris Que je ne puisse pas me farder comme je veux, parce que quand je réellement. dit, mais tu veux que je sois vrai, que la vérité soit au fond. Fais donc pénétrer la sagesse. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Pourquoi Pourquoi doit-il démentir effectivement que la sagesse puisse pénétrer au-dedans de lui mmh. voyez de de Vous voyez, nous avons déjà eu l'occasion de pouvoir les ici à maître prise, frères et sœurs. S'il y a quelque chose qui soit aussi important pour le peuple de Dieu, c'est aussi la sagesse. Quand il y a manque de sagesse, lorsqu'il y a un manque de sagesse, alors qu'est-ce qu'il y a à la place? C'est la folie. C'est vrai, non? C'est vrai. Quand il n'y a pas d'humilité, c'est l'homme. Quand il n'y a pas de sagesse, c'est la folie. Alors, ah, avec la folie, on se permet tout. Mais on croit toujours qu'on a le bon sens. Mm -hmm. C'est vrai, hein mm -hmm. Mais quand on a la sagesse, on est très prudent. Mm -hmm. Elle t'enseigne. Elle t'instruit. Mm -hmm. Lorsque tu veux poser un acte, un homme qui a la sagesse, il réfléchit d'abord. Quelle grâce! Vous savez, Jacques dit une chose. Regardez. Je pense à Jacques au chapitre 3, dans le livre de vous, Jacques chapitre 3. <coughs> Quelqu'un ne bronche au point en parole, c'est un homme parfait. Vous suivez Capable de tenir tout son corps en bris. Quand on est à la folie, c'est très difficile. Hein Quand on est fou, on ne peut pas tenir. Vous savez, mon frère et ma soeur, quelqu'un qui est attrapé par la folie, il va te déshabiller. Il sera un en train de parler. Vous l'avez déjà rencontré, des fous, non Ah, bah il parle beaucoup, le fou. Beaucoup, le fou peut partir des choses, effectivement. Il se croit qu'il est bien. Il peut même tenir des discours avec toi, hein. Et quand même, ici, allez, allez, allez, allez, allez, dans les endroits où se trouvent les fous. Vous allez voir quelqu'un qui est là, même, même, même pas déshabillé, m'habillé. Il va avoir parlé. parler. Il est un fou, hein. Écoutez, il un langage, effectivement, en... comme s'il est. Ah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah. Mais c'est un fou. Les vous parle beaucoup. Les vous se permet de beaucoup de choses. La terre, il y a plus de craignons, ici. Il, il se croit bien, en fait. Il dit que lui, il est... Vous savez, c'est comme quelqu'un... Vous avez déjà remarqué une chose. Nous allons continuer ici, frère et soeur, et puis nous allons pouvoir arrêter ici. Je ne sais pas encore, mais... Vous savez, frère et soeur. Vous pouvez être avec quelqu'un, vous voyez, il est bien, calme là avec vous, il parle bien... Vous voyez simplement le dos que la personne disparaisse qui rentre dans un café ou qui dans sa chambre ou bien dans, dans son frigo qui prenne cinq bouteilles de bière. Lorsque la dose colère atteint cet niveau, les yeux s'ouvrent. Moi j'ai connu un homme comme ça. À vous. Il est dit, dit mais. Il dit, il dit, il dit j'ai des choses à pouvoir dire, mais je ne saurais pas les dire comme ça, parce que quelqu'un, il dit, il est d'abord au boire, il dit, mais comme j'ai bu maintenant. Alors maintenant, je peux dire les choses. Donc, parce que quand il a bu l'alcool, les yeux sont devenus. Alors, ils se sont maintenant bien supérieurs, donc il est capable de faire sauter n'importe quoi. C'est aussi un niveau de faute. Il dit, quelqu'un, écoutez très bien, il dit, si quelqu'un ne bouge point en parole, vous n'avez jamais lu dans les scènes de la Bible nous dit à nous qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole déshonore, plaisante. Vous ah ben cela, non Amen. Nous allons le lire. C'est vrai, ça. Mais regardez comment la langue, à part laquelle les choses sont, et comme l'écriture nous de le montre ici, si, si quelqu'un ne branche point la parole, oh oui, c'est un homme parfait, quelle foi donc Dieu est tellement dans la joie hein? qu ce qu'il dit, cet homme-là, personne, une personne, mm -hmm. ne branche point en parole Tiens ça en quelque part, on regarder bien, ici. si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Ah. Regardez, frère regardez comment l'image nous est donnée ici. Quand on met les morts, et quand on parle de mort, ce sont les bagues là qui va tomber dans la place. Les chevaux, vous savez, non Là où on tient les, les traînes, les chevaux, les trains, les chevaux, on tient comme ça les corps, là, vous voyez Donc il y a quelque chose qu'on a mis dedans Quand on les tient ici, là, alors nous dirigeons tout leur corps. Parce que si on ne les tient pas ici, et les corps et tout, on n'en a pas contrôle. La Bible, elle est vraiment parfaite, même en l'image que donne. Pour que même les simples puissent comprendre, comprendre ce que Dieu dit. Donc quand tu contrôles ici, là, c'est tout le corps entier. N'est-ce pas que le Seigneur a dit Ah oui, il dit, mais ce n'est pas ce que vous mangez qui rentre là, qui vous suit. Non Et c'est ce qui sort. Mm -hmm votre attention, c'est ce qui sort de l'homme, ça sort où là, c'est qui qu mmh. ah, de l'homme qui sort. ça sort où, regardez, il dit, verset 4 voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent le bar impêtué sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pire Donc, regardez le plus volumineux, c'est un petit gouvernement qui dirait juste ça. Mon frère et ma soeur, j'ai toujours demandé votre attention. Vous ne direz jamais, parce qu'un jour viendra, vous ne direz jamais, Seigneur, nous ne le savons pas. Nous, toujours prêtez attention. C'est nécessaire, c'est important. Que Dieu bénisse notre précieux. Faut que nous continuons d'abord. Regardez bien. Il dit de même, la langue, la langue, la langue est un petit monde et qu'elle se vante des grandes choses. Dites-moi, est-ce que quand quelqu'un veut exprimer ce qu'elle est, la personne doit arriver à pouvoir. C'est par quel moyen qu'elle utilise par sa propre langue. Hein. Pas sa bouche, non mm -hmm. Mais il dit, mais c'est un petit membre, un petit membre, mais euh, regardez ce qu'elle peut arriver à pouvoir réellement faire souffrir Regardez-nous continuer. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt, La langue aussi est un feu. La langue aussi est un feu. C'est le paradis de bonheur. Non, hein? non. c'est le monde de l'iniquité. Frères et sœurs, est-ce que vous pouvez vous rendre compte de cela Vous qui aimez tant votre langue, l'utilisez comme je ne sais pas moi comment. Elle est. bien, la Bible dit. C'est le monde de l'initiative. La langue, la, la C'est un petit feu, en fait. Le monde de l'initiative. J'ai récréé votre attention, cette matin, cet après-midi, mes frères en ces choses. Parce que c'est très blessant. La langue, ici. C'est comme un poignard lorsqu'on l'utilise à l'endroit de quelqu'un, vous savez. Cette langue a du veine, c'est pas possible. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous hein. allez voir, oh, peut-être le frère parle de pas. Non, c'est pas moi, moi j'ai dit ce qui est Christ. Regardez, nous continuons, nous pouvons plus voir. Hein. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant même enflammé par quoi Par la gêne, par l'enfer, mon frère. C'est pourquoi, Quand toi frère, quand toi, toi sœur, lorsque tu utilises ta langue à toi et que les autres en ont tellement blessé, c'est que quelque part, l'enfer est dans ta bouche. C'est pas moi. C'est la Bible. Oui. Vous voyez pourquoi le Seigneur dit que. Oh, lui, dit, mais il dit, mais que de votre, votre, votre bouche ne saute aucune parole des autres. Qu'il n'y ait pas de Parce que les chrétiens disent, ah, vous les Non Elle connaît effectivement cet instrument-là. Vous devez dit, il est là, Vous ne savez hey, pas que vous sous la possession des démons. Quand ta lame à toi fait des dégâts, tu es sous l'emprise de Satan. Quand on passe, oh tel frère a dit, telle soeur, telle soeur a dit, telle est, quand il a dit, oh yo, yo, yo le cœur, quand le cœur brûle, en enfin, fait, vous savez, est elle est enflammée lorsqu'elle sort avec cette haine, cette vénère, ce poisson. C'est directement Satan qui veut te tuer, de te détruire. L'écriture est une perfection extraordinaire. Regardez, frères et sœurs, dans le livre de Colossiens, je pense, Colossiens, si ou Ephésiens. Regardez, nous reviendrons vite ici, hein. Ephésiens, je pense. Il dit. Ephésiens, chapitre 4. Merci, je pense, verset oui. Merci, merci, merci. merci qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Pour arriver à cela, mon frère, ma soeur, il faut que cette langue ici ait été nettoyée. Que le phénomène que Satan a toujours placé et contrôle effectivement la personne soit ôté dans la racine. Regardez, pour que vous puissiez voir comment cet instrument est utilisé par le ministre et ce que Dieu veut arriver à pouvoir la nettoyer. Vous avez frères. et Aucune parole puisse blesser la personne quand vous le dites. Il faut qu'il y ait un esprit d'intention derrière. C'est vrai ou pas mm -hmm. Cet esprit d'intention est une source d'inspiration. Cette source d'inspiration doit être soit de Dieu, soit de Dieu. Mm -hmm. Avec Dieu, c'est toujours la paix. Amen. Mm -hmm. Amen. Et quand ça blesse, la source d'inspiration vient de Dieu, mm -hmm. regardez ceci. Nous lisons avec vous, prêtez attention à ça. Nous continuons là, il dit verset vingt, je dis Mais s'il y a dès qu'il a, a lieu quelques bonnes paroles, sert à l'édification, et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Vous suivez cela? N'atistez pas le Saint Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est merveilleux de pouvoir voir que le Seigneur place effectivement cette parole attristée, le Saint-Esprit, à ben, cet endroit-là. Quand il nous parle effectivement des, de, de votre bouche, de sorte qu'une parole honnête et ainsi de suite, et puis plaçant la chose la moi pour que nous puissions comprendre effectivement tout ce que nous en sommes. Très important. Et c'est nécessaire pour nous de pouvoir réaliser que chaque chose que Dieu place a son importance et a sa juste place. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, la Bible dit, n'a pas dit que cela diminue en fait mais qu'entièrement que tout cela disparaisse vous savez juste on peut prendre quelques mots ici quand on parle effectivement hein, toute amertume vous savez cela amertume effectivement quand tu parles effectivement de toute animosité, vous savez ce que cela veut dire en fait, animosité. quand tu parles effectivement d'une colère, effectivement toute la mer, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, vous savez cela. Vous savez, la calomnie que vous savez, frère -ce et sœurs, que, selon... Et c'est ça que chacun de nous arrive à pouvoir comprendre. Qu'est-ce que cela veut dire, calomnie C'est de parler, en fait, du mal de la personne pour que cette personne ne soit pas bien considérée. Très un exemple. Je dis, oh, combien mon frère, mon frère Extel, il est tellement bon, un bon frère, il est vraiment gentil, ce frère, il est vraiment un bon frère. Et puis toi, tu viens si tu savais. Tu l'apprécies, mais si tu savais. Ce que ce frère-là, lui, il fait. Ce que ce frère-là, il fait. Je n'ai pas besoin. Amen. C'est ça qui détruit. Vous, vous ne prenez pas plaisir qu'on apprécie aussi, votre frère et votre soeur. Oh, mais tu vois, devant toi, il faut une face. Mes frères et soeurs. Ne savez-vous pas que quand ils viennent à mon bureau, Dieu m'a collé de voir qui ils sont. Amen. Amen. La main à amis, vous a laissé. Oui, oui, là oui. Il y en a la Non, non, non, la non, il a non, tu vois C'est absolument nécessaire, mon frère et ma soeur, que nous puissions vraiment comprendre ce que Dieu attend de la manière dont il veut que les choses soient comprises par d'autres endroits. Vous savez, l'amertume se pense. Vous. vous avez cette, cette sorte de tristesse en intérieur de votre cœur qui vous pousse à pouvoir avoir de la rancune à votre roi de commerce. Vous vous a d'une certaine manière. Vous gardez en fait cette rancune en disant « Mais j'ai de quoi s'aimer si quelque part un jour. » Parce que ce qu'il m'a fait, ça m'a ça fait tellement mal au cœur que je vais le remettre, effectivement. Et rendez-vous pour le mal. « Amen. »« Salut. » La parole de Dieu est vraiment parfaite. Dans le livre de Léviticus, chapitre 19. Léviticus. Alors, Lévitique, verset 1, Parle à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras ah, Soyez saints, quand je suis saint, moi l'éternel, votre cœur. Amen. Amen. Amen. Que nous arrivons maintenant, vous pouvez bien ça chez vous à la maison, nous arrivons maintenant au verset 5. Il dit Là, il est temps de dire, le visage chez vous à la maison. verset 7, tu ne répondras point des calomnies parmi ton peuple. Mmh. Vous y voyez ça mmh. <rire> Tu ne répondras point des calomnies parmi ton peuple. Mmh. Comme vous le savez, la calomnie, c'est dire des choses qui ne sont pas aussi justes pour l'endroit de la personne. En fait, de donner une mauvaise image de cette personne. Dites mm. toujours du bien, mm. Toujours du bien. Mm. C'est lui qui ne bronche pas et qui tient sa langue en C'est un homme parfait, n'est-ce pas? Mm. Mm. C'est la vérité, non? Mm. Amen. Mm. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Soyez donc parfaits mmh. N'est-ce pas vrai? Comme votre père, c'est parfait. Et même, même ceux qui qu qu qu oh mmh. vous voient ce qui vous pitient, qui parlent du mal mmh. de vous. Ce nest pas vrai? C'est ainsi que, on verra que vous êtes réellement les enfants de votre père. Parce que ceux qui sont du diable, la langue, leur langue est enflammée de ça. Il suffit un tout petit peu là. là vous remarquerez très bien qu'il y a une nature de serpent quelque part. La langue. Votre langue. Ce qu'elle destine. Que ce soit les personnes âgées, que ce soit les, les jeunes, le moins âgé, la langue. C'est de langue là que tu as. Vous savez, comment que le, les tableaux que le Seigneur nous décrit dans Jacques, nous retournons à la vie. effectivement. Je regarde bien les temps pour vous, hein. Que nous l'irons, notre république, que nous allons nous séparer. Regardez bien. Nous continuons après dans Colossiens, tout à l'heure, aux Ephésiens, puis nous continuons dans l'autre, et puis bon, nous allons nous arrêter pour le voilà, Votre attention, s'il vous plaît. Jacques, chapitre 3. Et d'aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas de Bible, frère, il défonce, tu surveilles bien, tu donnes à chacun sa Bible pour qu'il lise. Enfin, que ce ne soit pas que j'ai dit, mais qu'on voit que c'est la Bible qui l'est dit. Donc, nous lisons tous dans les scènes Dieu, nous avons des bibles dans des langues étrangères aussi ici. Alors, là, au chapitre 3, nous lisons encore, verset 6, qui dit La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité, verset 6, de la langue, c'est dit hébreu Jacques, après hébreu. Si vous ne savez pas trouver, si vous avez la même vie que la mienne, c'est la page 922. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant même enflammée, elle-même enflammée par la gêne. Vous y avez cela oui. Vous devez, frère, quand vous devez parler de quelqu'un, pouvoir bien réfléchir. La sagesse est d'une importance capitale. Oui. Quand une femme ou un homme manque de sagesse et fait preuve de faux, mm. elle se permet, elle peut te dire oui, elle se permet, elle peut te dire quoi, elle est toujours dans son droit. Mm. Mais un faux, vous pouvez l'amener à la raison, c'est très difficile. Mm. Il a toujours, il a toujours raison, de faux. C'est vrai, hein mm. oui. Alors regarde bien. Je sais ce idée. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux. Des et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. On a d'abord la preuve, non C'est vrai, hein? c'est ça que les animaux marins, on peut les dompter, on peut tous les montrer, effectivement, les animaux marins, on on les fait tous. Hey. Mais alors, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine de quoi Oh frère Léonard, tu dis tantôt, tu pensais, c'est c'est moi, non, c'est pas moi, c'est la vie de Dieu. Elle est pleine d'un vénère, il est très bien. Hein? Je le sais pas, je Elle est pleine d'un vénère mortel. Donc quand un homme à toi est fait des dégâts et est détruit, n'oublie pas, tu as la source des démons. Sous ta langue, se trouve effectivement un vénère mortel. Mon frère et ma soeur, il est vrai, comme l'Écriture l'a dit, qu'aucune nature humaine ne peut dompter la langue. D'une manière humaine ne pas la dompter, mais il y en a un qui la dompte. Nous l'avons entendu, notre mmh. précieux mmh. mmh. mmh. frère, qui est ici. C'est-à-dire, si nous n'avons pas la capacité, tu as la capacité de pouvoir le mmh. faire. <coughs> Si tu l'aimes avec ces vénin que tu as, tu ne peux rien faire. Vous le savez, frère, ça. Elle ne reste jamais tranquille. Elle doit parler. Elle voit bien. Et tu as dit, et moi. Tu dois, tu dois, tu dois. Et ça, c'est moi, sur le en plus, quand elle parle, les lèvres, c'est des formes Et Dis, et moi, et moi, maman, maman, et moi, et maman, tout en fait. Ça, c'est déjà l'enfer. Et quand ça sort lorsque ce que tu entends, tu es souillé totalement. Mm -hmm. Ton cœur dit, je ne sais pas, je ne peux même pas supposer, parce que tu es complètement souillé. C'est un venin qui sort. Mm -hmm. Quand ça touche, ça, ça pénètre le cœur, tu descends toi-même aussi dans un état aussi mauvais. Et ça, ce n'est pas le fait de l'accrédit, c'est la Bible. Là, vous êtes tellement sous le contrôle de Satan Comment voulez-vous, avec une telle langue, les dire des propos très sensés, d'une certaine manière ou d'une autre, et arriver à pouvoir, parce que dans les scènes écritures, je pense que si nous retournons à Ephésiens au chapitre 4, on y regarder toujours la Bible, Ephésiens 4, et puis notre Jacques chapitre 3, Ephésiens 4, il dit effectivement, Oui. Mmh. Mmh. Mmh. Toute animosité, mmh. toute colère, mmh. toute clameur, mmh. toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voyez ça. Il dit que tout cela puisse disparaître totalement. En fait, pour fasse plus mention. Soyez donc bons les uns envers les autres. Compatissant, vous pardonnez, expliquez comme Dieu vous a pardonné en Christ. Chapitre 5, verset 1. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Nettoyez la vie, N'est-ce pas vrai? Amen. Il dit, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Verset suivant, il dit, qu'elle impureté, qu aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, je dis encore, et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient des saints, qu'on n'entend ni parole déshonnêtes, ni propos insensés. Vous suivez ça Parce que tout ça vient de la langue, non Ni propos insensés, ni plaisanterie. On aime trop les plaisanteries. Il ne peut pas y de, avoir des camarades libres parmi les frères. Nous devons avoir du de respect en toi de l'un comme de l'autre. Nous aimons, nous respectons. Lorsque la larme se sent tellement dans une certaine liberté, elle n'est plus contrôlée. Ce n'est pas possible que Dieu contrôle la personne. Un fils de Dieu qui se confie dans le Seigneur, Dieu veut avoir le contrôle sur nous. Et de sorte que ceux qui doivent sortir de nous puissent édifier les uns comme les autres. Et apporter, effectivement, cette grâce qui communique et qui amène l'homme à pouvoir aimer, chercher la face du Seigneur, notre Dieu. Et puis nous continuons. Il dit, verset suivant, ni verset vous dit qu'on attend ni paroles des ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions des grâces. C'est vrai, non C'est vrai ça, des actions des droits, le remerciement, effectivement, et, et, que tu sois une personne, un frère ou une soeur qui, qui donne toujours aussi ce joie à la personne qui s'approche de toi. Comment veux-tu que chaque fois qu'on... en a déjà parlé, que Dieu nous accorde grâce, Je ne sais pas, mais Dieu veut que nous puissions comprendre ces choses qui sont nécessaires. Frères et sœurs, quand Dieu nous parle, tant vous les sœurs les qui sont âgées, Parce que toi, la sœur t'a dit, la soeur, la langue contrôlez la langue. Frères et sœurs. Oh, la sœur t'a dit, et puis les frères t'a dit, et puis la jeune sœur t'a dit, le frère t'a dit. Les soeurs... Tout ça, c'est... On porte simplement que des Et puis, nous allons lire tout à l'heure, effectivement, que Dieu nous accorde la grâce. Combien nous blasphéons, combien nous méprisons Dieu, en fait. Je lis rapidement, plus de l'angleterre, de par exemple. J'ai Il dit, mais c'est qu'on entend mes paroles déshonnêtes. C'est tout des calomnies. Oh, quand on dit Dieu, mais tel frère il est bon, tel soeur il est bon. Oh non, non, non, mais tu sais, que cela s'arrête, frères et sœurs. Qu'on apprécie ton frère. Oui, gloire à Dieu. Toi, tu as ça dit, toi, tu es le plus bon. Tu es le plus grand. Bon, tu es le plus bon. Mais quand on dit que l'autre est plus bon, non, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais toi, tu es bon. Oui, oui, oui, oui, oui. Quand même, quand même, pense aussi à ton frère, à ta soeur. Et il aussi, cherche aussi à être aussi apprécié. Amen. Aimons-nous, apprécions nous Dieu a le contrôle de chaque chose. Amen. Il dévoilera les secrets des cœurs des gens. Amen. De son Dieu agit. Amen. C'est vrai, nous. Amen. Oui. Nous continuons rapidement à Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos essentiels, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt actions des grâces. Car, sachez-le bien, aucun impunique ou impur ou culpide, c'est-à-dire, idolâtre, l'a l'héritage, dans le royaume des Christ et des dieux. Amen. Amen. Vous savez ce que c'est la cupidité? La cupidité, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. Quelqu'un mmh. qui dort, qui se réveille, qui ne marche, qui ne pense qu'à ça. L'argent, l'argent, argent, argent. argent, argent. Ce que nous avons dans notre société ici en fait. Tout ce que nous avons, nous en simplement. L'argent, l'argent, l'argent, l'argent. Mais Dieu n'a jamais dit, c'est cela la différence entre le croyant et le non-croyant. Le Seigneur n'a jamais dit que mon juste vivra par l'argent tout son compte en banque aussi dernier. <rire> à écrit comme ça Non. Que mon juste doit avoir vraiment un compte d'épargne. Je n'ai pas dit ne pas avoir des comptes, il faut bien comprendre. Il est écrit, il a un compte d'épargne dernier des millions, alors là, il vivra par ce compte. Ce n'est pas possible. Mon juste vivra par la foi. Chaque jour, je vis sa paix. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir votre argent mis sur le compte en bas. Oui, mais votre cœur n'est pas là-dedans. Vous pouvez faire des économies, Dieu ne vous a pas interdit pour cela. C'est bon, vous pouvez travailler pour avoir des moyens. Mais que ce ne soit pas, je dors, je vois les dollars. Je me réveille, je vois les euros. Je marche et je vois le courant. Non la nuit même, mon cœur, Et Dieu vous bénisse. Ah, c'est merveilleux C'est une consolation. Je suis constamment devant ma face. Donc, c'est ça donc je dois, je pense pas. À... Frères et sœurs, il n'y a personne parmi nous qui n'a pas de problème de facture. Mais nous sommes heureux. Amen. Amen. La facture sera payée. Amen. Tu vas penser toute la nuit, facture, facture, tension montée jusqu'à 180 degrés. Tu as un problème le matin, tu ne sais même pas te mais quand tu dors, tu dis, Seigneur, tu sais que j'ai la facture. Je te le remets. Le problème, c'est de poser le fardeau. Il faut qu'on apprenne à déposer le fardeau. Mm -hmm. On se promène trop avec le fardeau. Mm -hmm. Alors que le Seigneur dit, mais venez à moi. Mm -hmm. Vous tous êtes fatigués, vous en avez. <rire> Et Dieu te disait, vous le prenez simplement, mm -hmm. vous levez les mains. Mm -hmm. Seigneur, le voici. Je n'ai pas. Je Et là je marche. J'ai confiance. C'est là, ne veut pas dire, bon Seigneur, j'ai prié comme ça, je ne cherche pas le travail, ça va tomber comme ça. Mmh. Seigneur, j'ai prié pour cela. Maintenant je plonge la grâce, tout le monde peut te travailler. C'est vrai, non Amen. Il va pouvoir. Un travail là, un travail ici, non, non, Parce que le Seigneur ne veut pas de paresseux. Ils ont là simplement dit, bon, je prie pour que et ça vienne, je ne fais rien. Tu dis moi, Seigneur, ce que moi j'ai. Je vais simplement continuer à prier, c'est moi la Bible. Et travailler, Ah non, je lis, j'ai fait, tu dois j'ai frère, ouais, frère passez du travail. Oh, je médite sur les sauts. Oh je médite sur les.. Frère, mais au travail, j'ai des frères qui sont dans leur bureau qui méditent sur les sauts. N'est-ce pas frère mon frère Christian C'est vrai. Il a son bureau là, il a son livre, sa Bible qu'il lit. C'est vrai, ouais, il travaille, il a aussi la Bible. Donc il faut donner une choix de Dieu pour être aussi un exemple, travaillant, pour, pour continuer rapidement. Et puis donc, une fois que nous, nous sommes arrivés à terminer là, puis nous retournons vite dans Jacques, puis nous allons terminer parce que les temps puis terminé, puis terminé, puis terminé Jacques, Jacques, Jacques, Jacques, Jacques. Nous terminons par Jacques Jacques chapitre 3, puis il dit. Maintenant, nous lisons en partie de 7 et puis nous allons nous arrêter. Vous ne vous inquiétez pas. Oh oui, nous continuons à un peu plus bas hein, pour, que, pour que nous comprenions maintenant la sagesse que cela veut dire et aussi oui, la foule. est très bien. Alors on nous dit. Verset, verset, verset. Verset, verset 7. dit, mais toutes les espèces, Jacques chapitre trois verset, toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux, pareil, sont dotées ou ont été dotées par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la doter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, et est plein d'un venin mortel. Vous suivez cela N'oubliez jamais cela. La langue, effectivement, d'abord la Bible dit, c'est le monde de l'iniquité. N'est-ce pas vrai oui. Et puis la Bible fait cette fois, effectivement, ici, on dit aussi, effectivement, ici, on dit c'est plein d'un venin mortel, comme vous le savez, effectivement. Donc, c'est absolument nécessaire que nous sachions le monde de l'iniquité, effectivement, et c'est la GN, en vérité, aussi qu'on la dit, et puis nous continuons à dire, par elle, par cette même lame. « Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. » La même langue ici. « Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. »« Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. »« La même, et là nous continuons. »« De la même bouche, saute la malédiction et de la bénédiction. »« Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Vous suivez ça? Mon mmh. frère et ma soeur, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et puis nous continuons. mais la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une fille des filles? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de quoi? De la sagesse. <rire> Nous la sagesse, nous avons la folie. Et qui peut dompter effectivement la c'est la sagesse qui vient de Dieu. Mm. Nous continuer, nous allons terminer. Mais si vous avez dans votre cœur un seul amen et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là, ne point celle qui vient d'en haut. Mais elle est quoi Elle est terrestre. Elle est charnelle. Elle est diabolique. Vous voyez la source de tout cela, mon frère, ça. Vous pouvez prendre une couverture, effectivement, vous n'êtes pas vrai, vous êtes tellement faux, ou fausse. Ce que vous avez une, char une sorte la de sagesse, vous la sagesse de vous-même, effectivement, qui est diabolique, qui couvre tout, en fait, c'est une duplicité. Hein? Elle couvre, dit, et est charnelle, parce que... Toujours des disputes. La langue avec les venins mortels, avec tout ce qu'elle peut sortir, et détruit tout sous son passage. N'oubliez jamais cela, mon frère. La Diabolique, terrestre charnel, toujours les disputes. C'est toujours les choses de la chair. Et l'autre a dit, celui-ci a dit, et tu vois celui-là, il fait toujours, il dit toujours. Pourquoi toujours se plaindre de l'un comme de l'autre C'est la Bible oui, hein? Ne vous plaignez pas les uns des autres, frère. Amen. Oh, tu as fait pour celui-là, et tu fais pour celui-ci. Frère et soeur. Il faut qu'on revienne au sentiment d'humilité. On considère au devant de nous comme de étant plus grand que nous. N'est-ce pas vrai? Ne vous fatiguez pas, je vais m'arrêter. Alors il dit, alors, je dis, il est charnel et diabolique. Car là où il y a un cerf, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ça ne marche pas. Hein? Oh ah oui, il est, oui, tu sais, je serai, je ne lis pas, avec lui ça là, toujours, toujours. Mais entendez-vous, non, non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Il y a une source quelque part. Dispute, désordre. Quand il y a des disputes, il n'y a pas d'ordre. Quand il y a la paix, il y a l'ordre. La soumission et le respect. <mets>. Est-ce qu'on va Continuons, c'est pas moi, hein vous m'en voulez pas, mais c'est écrit dans le saint Alors il dit ceci, verset 17, La sagesse d'eau. Vous voyez cela, mon frère Comme nous l'avons entendu, que nous avons besoin de la sagesse. La sagesse d'eau est premièrement comment pu. Ensuite, elle est pacifique. Il n'y a pas de guerre. C'est toujours la paix. Vous vous approchez de la soeur du frère. Orbe. C'est un parfum de paix qui sort. Vous vous approchez de l'autre. Déjà, quand on voit sa bouche qui commence à tourner dans le virgule, on dit, aïe, aïe, ici, il faut fuir. Parce que ce qui va sortir, même si tu es dans la présence du Seigneur, tu es bien propre, mais quand cette langue-là vient, elle suit. C'est vrai ou pas C'est Ce n'est pas ceux qui ont la langue alors, nous t'avons dit. Donc, elle est pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, n'est-ce pas vrai? Mmh. Pleine de miséricorde et de bons fruits. Mmh. Elle est se plaint pas toujours, elle est miséricordieuse, mmh. pardonnant, donnant de fruits. La, la joie, la paix, mmh. la bonté, la blimité. N'est-ce pas vrai? Mmh. Mmh. Mon frère et ma soeur, elle peut nous continuer mais et puis il dit, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Donc c'est une personne qui est vraie. Elle n'est pas double. Elle n'est pas hypocrite. Elle est sincère. Elle pense droit. Elle le voit droit. Elle garde son cœur pur. Ça, c'est la sagesse divine. C'est pourquoi la Bible dit Elle a plus de valeur que l'or, que la tomate, que l'or de fille. Vous connaissez non Les hommes se tuent pour chercher de l'or et l'argent pour engranger. Mais la sagesse, la, tombe, la, tombe. la sagesse apporte la, la paix. Amen j'apporte effectivement la joie dans ton foyer. Parce qu'une femme qui a la sagesse, elle sait où s'en tenir avec son mari. Parce que la Bible dit, femme, il dit, mais gagnez-les sans parole. C'est pas vrai. Quand l'homme dit un mot, la femme monte pour montrer qu'elle connaît aussi la message du temps de joie, jusqu'à Z. Comment veux-tu avoir la paix dans la maison Ouais, L'homme, la même chose aussi. Donc la sagesse, on sait comment il va pouvoir aussi tenir aussi son frère. La sagesse est en vous. savez, permettez-moi de dire la Bible, que j'aime beaucoup. Vous le connaissez aussi, vous l'aimez. Et puis quand je termine, nous nous levons tous pour pouvoir prier ensemble. C'est dans Job, Job au chapitre 28, je crois que c'est ça. Je ne vais pas lire beaucoup, mais il va dire Job. Mm -hmm. Job. Job 28, verset 12. Je termine et puis nous Mais la sagesse où se trouve-t-elle Où est la demeure de l'intelligence L'homme n'en connaît pas les prix et ne se trouve pas dans la terre des vivants. La L'abîme dit, elle n'est point en moi, et la mère dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre l'eau pure, elle ne s'achète pas au poids de l'or. de Elle ne se pèse pas contre l'or de fire, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Et ne se songer pour un, un vase d'or fin. Le corail et les cristals ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que le père. La topaz et le topi ne point son égal. Et l'on pur n'entre pas en balance avec elle. Mais d'où vient donc la sagesse Où est donc la demeure de l'intelligence Elle est cachée aux yeux de toute vivants. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Les gouffres et la mort disent, Nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le choix. C'est lui qui en connaît la demeure. Quand il voit sur cette société de la terre, il aperçoit tout le tout sous le ciel. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit alors, voici la tête du Seigneur, c'est la sagesse. C'est la mal, C'est Amen.